devenir un master grower, bienvenue à weedman. Hey gang, on est de retour avec weedman, euh, voici l'évolution euh, de la grow, ça avance, ça avance, euh, pour être plus positif, j'ai été voir là, ma dernière vidéo sur euh, l'évolution de la grow, pour être bien sûr que mes plans poussaient très bien, parce que c'est vraiment pas de tortue, euh, on aimerait tous que ça soit des cocottes du jour au lendemain, mais il y a du travail à faire, et puis, comme vous voyez, ça ne pousse pas toutes à la même vitesse. On sait qu'on a plusieurs variétés. Ici, on a cinq variétés. Je vais vous les présenter, là, une, un par un, plan par plan. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des plans qui manquent d'eau, mais quand on soulève le contenant, il y a de l'eau dans le fond. Il y a de l'eau dans le fond. Et puis, je ne voudrais pas là, que mes racines pourrissent dans l'eau. Hein, quand il y a un surplus d'eau, c'est les racines qui en écopent. Et la chose la plus importante quand on fait pousser du cannabis, c'est ne pas surarroser. On a tous vu la vidéo, tous, on a tous vu la vidéo de Weedman devient Aquaman. Je ne veux pas que ça se répète. Euh, on peut voir là, dans le fond en arrière, là, le super skunk White Widow là, qui s'en est sorti. Euh, écoutez, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait 12 jours, si vous voulez voir l'évolution, c'est 12 jours par rapport à la dernière vidéo sur l'évolution de la Grow à Winman. Il euh, y a eu des changements, il y a eu des changements par rapport à euh, la façon que je vais les nourrir, euh, la façon, là, euh, le nombre d'engrais que je vais donner, le nombre de nutriments, le nombre de PPM particules par milliers, hein, les, euh, les nutriments, c'est euh, à cause que la charte que j'ai, j'ai l'impression que est trop forte, et puis il y a beaucoup, beaucoup de master growers qui ont communiqué avec Winman, euh, qui m'ont indiqué leurs chiffres, leurs euh, portions d'engrais qui donnent à certains stages de la grow. Écoutez, euh, je vais m'aligner vers 500. 500 ppm pour euh, ma grow en végétation euh, je vais alterner nourrir de nourrir à 500 donner de l'eau donner de l'eau après ça je vais peut-être donner 500, donner de l'eau, donner de l'eau ou peut-être même trois fois de l'eau euh, je vais regarder ça à lui, je suis un petit peu euh, je suis très très prudent euh, donc, depuis la dernière fois, j'ai arrosé euh, deux fois. Donc, euh, une fois 250 ml chacun de mes plants. Le pH était de 6.35. Donc, euh, j'ai changé de mentalité. J'ai pris la chance d'arroser mes plants entre 6.2 et 6.5. Je vais vous dire la vérité, je, je relis, je relis sur Google, je relis, c'est 6.5 que je vois dans mes choses. Euh, c'est sûr que présentement ça a bien été, mais est-ce que ça aurait été mieux si j'avais nourri mes plants à 6.5 comme pH? Donc, 250 ml, 6.35 de pH, et la deuxième fois... Euh, la première fois, il y a eu un intervalle de 4 jours. La deuxième, jour, la deuxième fois que j'ai arrosé, ça l'a pris 5 jours. La cinquième journée, j'ai donné 333 millilitres. Donc, avec 1 litre, j'ai nourri 3 plants. Mais je ne les ai pas nourris, j'ai donné de l'eau, seulement de l'eau. Euh, de l'eau à 6,5 et là, j'ai fait une autre solution pour les bobas CBD parce qu'il me manquait d'eau. Et puis, ça l'a donné 6,35. Donc, est-ce que les bobas CBD vont en bénéficier ou ça paraîtra même pas? Mais moi, en face de moi, là, je peux vous dire que les bobas vont très bien. Euh, ensuite de ça, j'ai augmenté la lumière de 40% à 50% il y a deux jours. Pas convaincu pas convaincu, là, euh, je regarde vraiment les feuilles de mes plantes attentivement, euh, le Gorios Girls. <rire> ça, je sais que ça fait bizarre, là, mais il y a une, une feuille qui est pliée, j'aime pas ça, ensuite de ça j'ai mes deux perps, mes deux perps on dirait là, que c'est soit qui manque d'eau, ou soit qui aime vraiment pas la lumière, euh, je vais laisser encore ma lumière à 50% d'intensité, mais, je pense sincèrement à redescendre ça à 40, j'hésite vraiment. N'oubliez pas que j'ai une Spider Farmer SF-4000. C'est vraiment une lumière là, très, très puissante. Je n'ai pas changé la hauteur de ma lumière. C'était à 36 pouces, mais là, depuis, les plans ont poussé. Je n'ai pas ajusté la lumière, donc il euh, faudrait voir là, à combien de pouces... Mes plans sont de la lumière. Je vais vous dire ça immédiatement. 33 pouces maintenant. Donc, euh, 33, 34 pouces selon les plans, selon euh, la grosseur des plans. Les plans qui sont plus petits sont plus loin de la lumière. Ensuite de ça, donc j'ai arrosé 250 ml à 6.35. Ensuite de ça, 333 ml à 6.5. Ensuite, sauf 2 à 6.35 de pH. J'ai augmenté ma lumière de 40 à 50 Une autre petite chose que j'ai faite hier, euh, anodin, je suis pas sûr, j'ai enlevé deux grosses feuilles en santé du Purps numéro 1. Euh, écoutez, euh, il y avait de l'air à trouver ça très lourd, ces feuilles-là, et puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles en dessous de ces grosses feuilles-là. Donc, j'avais l'impression que c'était un peu des parasols. Euh, J'ai pris une chance. Je pense pas que ça allait affecter négativement le Purps numéro 1. Peut-être même au contraire, là, ça va peut-être donner de l'énergie au restant de la plante. Et puis, euh, en enlevant deux feuilles, euh, je pense que je vais en gagner 8. Euh, euh, j'ai d'autres plants là, qui ont des grosses grosses feuilles donnez moi dans les commentaires votre opinion là dessus est-ce que je devrais enlever ces deux, quatre grosses feuilles là à chacun de mes plants pour donner la chance à, aux autres feuilles de pousser plus rapidement donc euh, c'est très difficile de ne pas arroser c'est sûr que les plants là, on, je creuse même avec mes mains dans la terre, pour vraiment voir si, si, si c'est humide, c'est quand même sec. Euh, c'est quand même sec, mais je ne me rends pas jusque dans le fond. Euh, il manque peut-être 3-4 pouces. Il faut vraiment attendre que ça soit sec. Euh, c'est très important. Quand que les plantes vont nous donner une indication qu'il manque d'eau, le moment qu'on va donner de l'eau, tout va se rétablir rapidement. Si nos plans nous indiquent qu'il y a un surplus d'eau, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Je ne veux pas me rendre à cette étape-là. Euh, j'ai connu le problème d'eau euh, au début avec mes bébés plans. J'ai perdu une semaine de croissance à cause de ça. Euh, je pense que j'ai perdu une autre semaine de croissance à un moment donné, quand j'ai mis ma lumière trop forte. En tout cas, euh, on check ça aller et on regarde mes plans là, de plus près. Voici mon perps numéro 1 euh, que j'ai enlevé deux grosses feuilles ici, là, des feuilles grosses comme ça. Euh, regardez, il y en a une ici, il y en a une autre là, mais il y en avait une autre ici. Puis regardez là, toutes les petites feuilles qui sont en dessous. Donc je pense que ça va leur donner une chance de pousser plus rapidement. Euh, les feuilles étaient vraiment très lourdes, ils touchaient au sol. Touchaient au sol. Il fallait vraiment là, que, que je frotte pour enlever la terre, pour être bien sûr qu'ils ne qu touchent pas au sol. Euh, Purps numéro 2, on dirait qu'il manque d'eau. Il manque d'eau, hein? mais quand je, quand je soulève ici, là, euh, je vais attendre encore. Une journée, peut-être deux. Peut-être que c'est la lumière qui n'aime pas l'histoire euh, de monter ça de 40 à 50%. Là. Peut-être que ça a été trop rapide. Ensuite de ça, on va aller le, voir le White Widow Super Skunk. Celui qui a beaucoup de misère à cause que j'avais mis trop d'eau. Mais là, il est parti. Il est parti, le White Widow Super Skunk. Euh, vraiment fier de lui. C'est un combattant. C'est un survivor. Il va nous donner quelque chose de bon. J'en suis convaincu. Donc, euh, Purps, numéro 1, que j'ai enlevé deux feuilles. Il était beau. Il était beau. Là, il est moins beau. Mais il va revenir. Le Purse numéro 1. Le Purse numéro 2. Le White Widow Super Et là aussi, le plus gros, le plus bizarre. Le Zombie's Giddles. Oh my God. Lui aussi, j'ai enlevé deux feuilles. Euh, il pousse super bizarre. Donc, le Zombie's Giddles. Regardez la grosseur à comparer du White Widow. Ensuite de ça, on va y aller avec le Gorios Girls. On va commencer avec le numéro 2. Gorios Girls numéro 2. Regardez ici la feuille, là, j'ai appli. Je ne sais pas si c'est parce que... Il n'y a pas la lumière, là, que j'ai monté de 40 à 50. Et regardez le Gorios Girls numéro 1. Je pense que c'est un Sativa. Je pense que c'est un Sativa. Gorios Girls numéro 1. Des feuilles de Sativa, ça, là, là. Puis là, savoir le buzz d'un sativa, non, non, non, ça n'a pas rapport. Savoir le buzz du Gorillaz Ghirouz. Exactement. Donc, c'est quoi le buzz du Gorillaz J'ai vraiment hâte de l'essayer, le buzz du Gorillaz Ensuite, on va essayer le phénotype numéro 1. Il est supposé d'être pas mal similaire, le buzz. Sativa, ça ne veut pas dire qu'un buzz est sativa. C'est juste la façon que la plante, a pousse. Et ensuite, on va aller avec les deux derniers plans que j'ai. Les Bobas, Boba CBD numéro 1. Très beau plan. Vraiment fier de lui. Boba CBD. Et voici le Boba CBD numéro 2. Donc, vraiment ces deux-là, là, qui se ressemblent vraiment, qui se suivent. Euh, j'ai pris ça chez Dynafem. Donc, euh, vraiment, là... Je ne pas dire standard, là, mais vraiment... Euh, constant, comment je peux dire ça euh, je cherche le mot, je suis désolé. Mais ça, ça, ça se suit, ça. C'est pas mal pareil. Donc je suis dans les commentaires, vous allez me dire le mot que je cherche. <rires> Alright. Donc c'était ma grosse, je suis quand même content là. Euh, on va faire un dernier tour de table. Là. Boba Boba CBD numéro 1. Boba CBD numéro 2. Le Purps numéro 1 qui manque de feuilles. Le Purps numéro 2 qui manque de l'eau, on dirait. Hein. Super Skunk White Widow, un Survivor. Et les feuilles par en haut. Ils bien ça. Qu'est-ce que c'est ça? Zombies Giddles. <coughs> ça ici, c'est le Gorio's Giddles. Gorious Giddles. Vraiment content de ma groupe. Et la Spider Farmer SF-4000. Merci à Spider Farmer. Merci à Indoor, Growing, Canada. Merci à tout le monde. Donc, donne un like à la vidéo. Commente. Dis-moi ce que tu en penses. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.